Ce lundi, un vautour a été retrouvé sur l'autoroute sur une barrière. Explication en image. Voilà, des images chocs qui nous sont rapportées depuis l'autoroute. Et eh oui, on voit ici que le vautour est bien sur la barrière. Vautour Oh, pourquoi, vautour Et eh oui, pourquoi sur la barrière et non pas derrière, Brian Ce serait plus sécuritaire. Ah, oui, ta bim, Tout à fait, vous avez raison, Brian. Tout à fait. Fort heureusement, les gendarmes l'ont escorté chez lui. Alors, il faut savoir, Brian, que se reposer sur une barrière comme cela est puni par la loi et que le vautour a dû payer 5€ d'amende. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine.